Dans la vidéo précédente, nous avons vu des exemples d'utilisation d'AsyncIO pour être un petit peu moins abstrait que ce qu'on avait pu voir dans la toute première. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu de l'historique et de ce qui est disponible, puis vous donner quelques indications pour savoir où peut-être vers quelle direction les choses sont susceptibles de se, de se diriger. Donc, Pour commencer, un petit, petit historique, euh, s'agissant de Python 3, euh, la syntaxe, on va dire, moderne, avec des async et des await, qu'on a vu tout à l'heure, euh, c'est une syntaxe qui date de Python 3.5. Donc je vous signale que dans la version 3.4, il y a eu une première introduction de async.io à titre expérimental, avec une syntaxe différente, que je vous indique à l'écran. Euh, ça n'est plus beaucoup utilisé. En tout cas, le nouveau code, bien sûr, ne l'utilise pas, mais vous avez une petite chance de le trouver dans, dans du code encore... Euh, euh, si vous lisez des, des librairies tierces. Euh, S'agissant de Python 2, je voulais simplement signaler qu'en fait, de manière assez étonnante, euh, c'est en 2006 déjà qu'on a introduit dans le langage ce qui est vraiment le, la clé, ce qui a vraiment déverrouillé le, le tout, c'est-à-dire le moment où on a introduit euh, la possibilité d'envoyer des messages au générateur. Je, je, je reviendrai là-dessus longuement dans les vidéos suivantes. Mais tout ça pour vous dire que depuis 2006, il y a déjà un certain nombre de communautés qui se sont intéressées à ce paradigme et qui ont défriché le, le terrain. J'en ai signalé trois principalement, qui sont assez euh, fréquemment cités dans toute la littérature autour de Asinkaio. Euh, ce que je voudrais aussi faire maintenant, c'est une distinction très nette entre ce qui appartient au langage lui-même de ce qui appartient à la librairie Asinkaio. Donc pourquoi Parce que la librairie AsyncIO est dans la librairie standard maintenant. Donc ça veut dire qu'elle va être maintenue de manière indéfinie, elle n'est plus expérimentale d'ailleurs. Mais euh, il n'est pas complètement exclu qu'à terme ce soit, euh, pas remplacé, mais qu'il y ait d'autres librairies de, du même genre qui, qui apparaissent. Donc c'est assez important de bien voir ce qui appartient au langage lui-même par rapport à ce qui appartient à la librairie parce que, si vous, si vous voulez utiliser une autre librairie, il est possible que vous ayez euh, à utiliser d'autres mécanismes, et donc c'est important qu'on voit bien la différence. Donc, ce qui appartient au langage, ce sera là-dessus que je vais me focaliser pour commencer, c'est la notion de coroutine, donc les icing def, await, les itérateurs asynchrones, donc on va en parler dans une, dans une vidéo, les compréhensions asynchrones, les contextes managers asynchrones, en gros tous les mécanismes qui sont vraiment internes au langage. Par contre, ce qui appartient à la librairie, c'est la boucle d'événements elle-même, les mécanismes de synchronisation, alors là, à nouveau, on verra ça en détail dans une autre vidéo, mais les, il y a des mécanismes de synchronisation qui ressemblent assez à ce que vous pourriez trouver dans une librairie de, de thread. Il y a également un, un certain nombre de fonctionnalités qui s'adressent à la gestion de processus externes, Et puis, il y a tout ce qui est lié, en gros, aux vraies, vraies entrées-sorties de l'Operating System, c'est-à-dire tout ce qui est création de connexion, lecture de fichiers, et, etc. Donc, c'est important de bien voir euh, la différence entre les deux. On aura l'occasion d'approfondir. De, de, je voudrais dire aussi un mot sur, euh, bon, en gros, si vous vous posez la question de savoir si le, le paradigme est utilisable en production, je vous ai quelques, quelques éléments là-dessus. Donc, je viens de le dire, c est, c est, euh, ça a été déclaré comme étant stable, ce n'est plus une feature expérimentale, donc ça veut dire qu'elle sera maintenue pendant longtemps. En termes de performance, c'est correct. Euh, il y a un certain nombre de d'indicateurs qui disent que c'est certainement améliorable, mais c'est très correct. En tout cas, c'est bien meilleur que d'utiliser des threads. Et à l'heure actuelle, il y a une, une offre assez vaste. Hein, je pense qu'on peut dire que pratiquement tous les protocoles réseau, euh, toutes les bases de données également, sont, sont, sont couvertes, hein, parce que les bases de données présentent le même type de, de, de, de mécanisme euh, essentiellement que, que l'interface réseau. Par contre, euh, on peut dire que ce n'est pas totalement parfait non plus. Euh, la première des choses, c'est que c'est un paradigme qui est contagieux. Ça veut dire que si vous prenez une application qui a été écrite euh, dans une approche traditionnelle et que vous décidez de la passer à, à cette approche asyncio, vous allez vous rendre compte que bah, vous allez avoir de plus en plus de code qui va passer d'une fonction traditionnelle à une fonction euh, de type coroutine c'est lié à la façon dont, dont euh, le paradigme est construit. Alors, ce n'est pas forcément un, un problème, mais c'est vrai que c'est plus agréable euh, de commencer de scratch et, et d'écrire une, une, une application qui est conforme à, à tout ça que de tripoter une application qui n'a pas été conçue pour. Alors, ça, c'est quand même un, un truc. Enfin, je voudrais vous signaler euh, un certain nombre d'autres euh, expérience, on va dire, ce sont, alors, je vous ai signalé les les, les, les trois grands joueurs qui étaient avant Asticayau. Ben, là, je vous signale les trois grands joueurs qui seront peut-être après Asticayau. Euh, donc, Uveloup, ça va probablement être le remplaçant de la boucle d'événements d'Asticayau. Donc, c'est quelque chose qui est plus efficace, mais la transition, si, si ça devait être adopté, je pense que la transition serait essentiellement transparente pour le pour l'utilisateur. Ça, ce n'est pas un vrai souci. Par contre, les deux autres, elles arrivent avec un paradigme qui est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que c'est la boucle d'événements, le, le, le principal, le, le citoyen de premier, le premier rang, on renverse les choses et on considère que c'est la coroutine, l'objet de, de base. Et je pense que c'est vraiment la bonne façon de, de, de prendre les choses. Donc ça veut dire que sur la durée, il est possible, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que la librairie AsyncIO bah, soit euh, remplacée ou qu'il y ait d'autres euh, alternatives. Euh, ce qui n'est pas grave, c'est arrivé plein de fois dans la librairie standard qu'on mette un morceau de code puis qu'on en mette une deuxième version. On conserve toujours le précédent. Mais voilà, si vous voulez vous projeter dans l'avenir, c'est important de savoir que ce n'est peut-être pas la toute dernière version de, de, de la librairie. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A bientôt.